Donc alors, je, suis, euh, je suis Patrice Neuzan, je représente une maison de production qui s'appelle « Les Contes modernes euh, ». Je produis depuis euh, une vingtaine d'années euh, des, des, des films qui, sont, euh, qui étaient au départ des, des, des films de danse contemporaine, des films qui essayaient de créer une passerelle entre le monde de la danse contemporaine et le monde du, le monde du cinéma, euh, qui sont ensuite devenus aussi des documentaires culturels, on a beaucoup travaillé avec, avec Arte, et euh, depuis maintenant euh, 7-8 ans, on est passé avec ce bagage-là au euh, long-métrage, euh, fiction, mais toujours nourri du, nourri du réel. Euh, et donc je, euh, je suis producteur au sein de, de, de cette structure qui se trouve installée à, à Bourg-les-Valences, dans un pôle d'excellence du cinéma d'animation puisque nous produisons aussi bien des longs-métrages de fiction que des longs-métrages d'animation. Actuellement, euh, nous travaillons sur, euh, euh, sur sur des projets euh, en, en tant que producteurs majoritaires, qui sont à la fois des projets de de, de, de, de longs-métrages de fiction et de longs-métrages d'animation. Euh, euh, et nous développons depuis euh, de, depuis quelque temps euh, deux mini-séries, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu emmagasiner du côté du, du, du spectacle vivant, du côté du documentaire de création et, et, et du côté de la, de la, de la fiction, on, on, on se sent assez à l'aise maintenant à le développer dans le cadre de, de, de, de, de mini-séries. Nous, on existe euh, et, et on peut avoir l'ambition de nos, de nos projets que parce que dès le départ on, on, a, on a pensé à nos projets euh, à un niveau européen. Ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, si j'ai euh, une ambition c'est euh, de, de, de ne plus euh, me présenter comme un producteur français mais comme un producteur européen parce que clairement on essaye de, de soutenir des, des, des auteurs des gens qui ont des histoires à raconter euh, mais qui sont des histoires universelles d'où le rapport avec le nom de notre société qui s'appelle les contes modernes donc qui a priori vraiment sur, le, sur comment on peut raconter des histoires à, à, à un public très large mais qui par contre traite de sujets qui sont des sujets essentiels euh, et, et, et donc à ce titre là on, euh, on est capable d'accompagner euh, un, un, un auteur italien en tant que producteur majoritaire et on va trouver ensuite un, un, un coproducteur en Italie. On peut être, euh, ce, qui est, ce qui est notre cas, euh, passionné par la nouvelle vague du cinéma polonais et, et intervenir comme producteur minoritaire sur des projets polonais comme le, le, le dernier film de Jan Komasa qui s'appelle La Communion. Grâce à Média, grâce à des organismes de formation comme EAVE ou, ou ACE, donc les ateliers du cinéma européen, aujourd'hui euh, cette cet accompagnement qui nous a permis de systématiquement penser en termes de en, en termes de coproduction parce que euh, encore une fois notre liberté elle est dans le ben, dans des moyens plus conséquents pour des projets qui ne sont pas obligatoires au départ des projets euh, faits pour pour, pour l'industrie en tout cas on a, on, on, on espère faire des, des, des prototypes des choses qui nous qui, qui, qui nous amuse et qui nous semble euh, être des, des, des, des vrais défis de, de, de, de, de fabrication et, euh, et, et à partir de là c'est vrai que d'avoir des partenaires dans, dans l'Europe qui, euh, qui qui accompagnent ces défis-là permettent à, à ces projets de trouver leur place alors que euh, voilà, sinon on serait on serait obligé de faire des des, des, des, des produits euh, pré-formaté ça nous amuserait pas beaucoup et je pense qu'on ferait un autre métier donc euh, donc grâce à l'Europe finalement on arrive à, on, on arrive vraiment à nos à, à nos fins parce qu'on trouve il y a une sorte de famille du cinéma indépendant qui euh, avec lequel on a de de, de de très bonnes de très fortes relations et qui euh, qui partagent mêmes ces, ces mêmes ambitions euh, donc notre dernier projet soutenu par Média donc c'est un projet de euh, de documentaire animé euh, d'une réalisatrice qui vient du monde de l'animation et qui a décidé de mélanger à la fois le, euh, une, une histoire réelle donc d'un personnage qui s'est opposé à la, à, à, à la mafia et elle a voulu l'inscrire dans, dans, son, dans son cadre qui est euh, la, la Sicile avec en, en prise de vue réelle et, et ce projet donc a à bénéficier du soutien de médias il nous a permis de faire tout un travail de tout un travail de tests, tout un travail de, de de de préparation de la de de de de la fabrication du du, du film, parce que l'animation a des a des a des processus qui sont assez assez particuliers, parce que nous ne sommes pas un studio d'animation, mais on a pu accompagner ce projet et et trouver justement en italie un, un partenaire qui est qui, qui est un studio euh, donc ça c'est c'est un projet qui rentre en, qui rentre en production' essayer de continuer dans, dans, dans, dans le dans, dans le long métrage animé et donc là on, on, on participe au programme ace producers euh, puisque finalement nous, on développe non pas un projet de, de film d'animation mais on, on peut, on, on développe un projet de film tout court et donc euh, ace nous a accueillis et, et, et c'est vrai qu'on a euh, on a cette intuition que euh, de créer des passerelles entre le monde du cinéma de, de fiction et le cinéma d'animation euh, permet peut-être de, euh, de, de, de, de, de de travailler euh, de, de bousculer un petit peu les règles de l'animation et d'arriver à une à, à une à, à une ambition en termes de mise en scène et en termes de direction d'acteurs qui soit beaucoup plus, plus proche de ce qui existe en, en, en fiction et donc Ace euh, hey, est un est un très bon euh, est un très bon outil pour nous permettre de d'envisager de, euh, co comment de manière très concrète euh, permettre ces rencontres entre le entre l'industrie du, du cinéma de fiction et l'industrie du, du cinéma d'animation il y a eu vraiment un déclic le jour où on s'est rendu compte que de, de, de, au moment où on déposait les projets et au moment où on y pensait en termes de stratégie, finalement, on nous obligeait à, euh, à définir une stratégie de marketing, une stratégie d'édition de DVD, de, de, de, de, euh, de, de, de, de, de public cible. Et, et on s'est rendu compte que c'était euh, au contraire une vraie chance de pouvoir euh, passer du temps au tout début du développement pour euh, pour penser à tous ces euh, à, à, à tous ces aspects et ne pas uniquement euh, euh, se, se les poser quand euh, quand on arrivait à la à, à, à, à cette phase là quels seraient les vendeurs internationaux qui seraient en train de faire des qui serait en train d'avoir dans leur catalogue des films d'animation alors qu'ils avaient que des films de fiction ça nous permettait de, de voir aussi des des, des, des manières dans des dont des dont des, des, des, des stratégies marketing étaient, étaient mises en place et de se dire dès le développement peut-être que c'est quelque chose qu'on va ensuite encourager certains certains vendeurs, certains distributeurs à, à, à faire à nos côtés. Donc euh, donc oui, ce que je peux vraiment dire par rapport à, à, à, à Média, c'est que pour nous, ça nous a permis d'avoir une, une vision euh, à plus long terme et à vraiment penser en termes de, euh, en, en terme de public euh, en termes aussi en, de d'ambition euh, à un niveau euh, extra-national à vraiment penser à, au, au minimum euh, au, au niveau européen nos, nos projets au niveau européen et ça ça a été euh, ouais, ça a été un, un un grand bénéfice euh, dès, dès nos premiers euh, euh, pratiquement dès nos premiers dépôts à, à Média, ce qui nous a permis d'ailleurs d'obtenir des des, des des projets de de, de, de slate euh, à, à, à un moment où finalement on était peut-être encore un peu jeune, mais que on a malgré tout été soutenu parce qu'il y avait cette, il y avait, on avait réussi à développer cette capacité à à, à penser de manière un peu à, un peu plus à long terme que ce que que ce que euh, que ce qu'on avait l'habitude de faire par le passé.